Mon sermon en 30 secondes. Parfois, on se demande s'il faut agir lorsque la situation semble désespérée. À la veille de la chute de Jérusalem aux mains des Babyloniens, le prophète Jérémie pose un geste qui défie toute logique en achetant le chant de son cousin. Par ce geste, il veut affirmer que même dans les pires situations, l'espoir est toujours possible. Même en temps de crise, nous pouvons toujours agir avec l'aide de Dieu.